Aujourd'hui, au niveau économique, il n'y a aucune raison d'aller produire à l'étranger ce dont on est capable de faire ici. Les conseils stratégiques de filière qui ont été mis en place sont aujourd'hui pilotés par les grandes entreprises. Or, on demande en fait à ceux qui ont désindustrialisé de réindustrialiser la stratégie de nos outils de production est bien trop importante pour laisser ça au patronat. Les meilleurs experts, c'est les salariés. Et pour s'approprier les moyens de production, la première chose à faire, c'est de s'emparer de la stratégie du développement de ces moyens-là et de montrer aux salariés que, que c'est possible. Depuis plus de 20 ans, les politiques industrielles françaises se limitent à la distribution de milliards d'euros d'aides publiques sans exiger de contrepartie. Dans la même logique libérale les réformes de l'action publique encouragent la construction d'une économie locale au service des entreprises et des intérêts privés au détriment de l'intérêt général du principe d'égalité et engendre des disparités si la crise sanitaire a révélé l'échec de ce système la cgt dénonce cette dérive depuis longtemps et elle a construit au fil des années un véritable plan de rupture au travers des luttes dans les entreprises les services publics et les territoires on a commencé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 et qui a été vendu donc en 2015. Euh, enfin Saint-Gobain nous a vendu à, à Apollo. Donc nous, de, de suite, on est parti à, à faire un projet CGT. C'est le projet Gérobois. Euh, il porte différentes revendications. Donc des revendications sur, euh, sur l'actionnariat, des revendications sur euh, euh, la gouvernance de l'entreprise un projet industriel et un projet social. Concrètement, c'est de pérenniser les sites de production partout en France, en Europe et dans le monde, et d'avoir la possibilité de produire ce dont on a besoin à proximité de nos clients. Alto, c'est le premier fabricant de chips en France. Notre outil de production arrive à saturation. Le projet de la CGT c'est de justement proposer une alternative à nos actionnaires de pouvoir moderniser et agrandir notre site actuel les salariés sont là les agriculteurs sont là on a déjà on va dire notre approvisionnement qui est fait donc pourquoi on irait ailleurs et même pourquoi on irait en face donc nous notre idée c'est de gagner de la place en déplaçant notre station d'épuration sur le terrain en face, et comme ça, ça nous permet de faire une troisième zone, c'est-à-dire une zone où on peut encore remettre des friteuses et des ensacheuses, et on gagne la place nécessaire à l'augmentation de capacité de Saint-Jean. Suite à la pandémie, le gouvernement a débloqué 100 milliards d'euros pour son plan de relance, mais il poursuit sa politique libérale. En opposition, la CGT déploie au quotidien la construction de projets alternatifs avec les salariés et en s'appuyant sur la capacité d'agir de l'organisation syndicale à toutes les échelles et de manière coordonnée. D'un côté, on avait des euh, chômeurs. De l'autre côté, on avait un besoin extrêmement urgent et important en effectif dans les hôpitaux publics. Ce qu'on disait, nous, c'est qu'immédiatement, on a un besoin urgent déjà d'ASH. Ce sont des agents qui peuvent être embauchés sans qualification, qui sont formés à l'hôpital et qui peuvent ensuite donc, partir à l'école des soignants, à l'école des infirmiers, ce qui nous a donc amené à tenir ce fameux bureau d'embauche hein, le 2 février sur le parvis de l'hôpital euh, Pasteur. Et on a été nous-mêmes surpris par la quantité de gens qui se sont présentés spontanément ou de gens qui ont dit qu'ils viendraient parce qu'on a récupéré des CV en amont. La CGT a réussi à imposer, au bout de dix ans de travail, euh, un projet qui fait partie du contrat de filière. Il en est désormais le pilote pour le faire sous forme de société coopérative d'intérêt collectif à but non lucratif, on va pouvoir mettre dans euh, le capital de cette structure à la fois l'État, les collectivités territoriales, mais aussi les acteurs privés. Et, le, et, et définir une gouvernance innovante, où euh, ça ne sera pas celui qui va amener le plus d'argent qui, euh, qui va gouverner, mais c'est bien l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par cette filière qui vont dé, définir ensemble une gouvernance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 et pour nous permettre de pérenniser les emplois. Il n'y a pas que la grève, il n'y a pas que la manifestation. La CGT dispose d'un ensemble d'outils qui, mis bout à bout, euh, en convergence avec les autres structures euh, et, et les autres syndicats CGT, euh, et on est en capacité de faire bouger les lignes. On est au moins en capacité, en tout cas, de faire passer les messages revendicatifs que nous portons. Ces luttes sont des points d'appui pour démultiplier les expériences à travers l'ensemble du territoire et dans les filières pour faire vivre un véritable plan de relance industrielle et de développement des services publics. L'ambition est de porter au quotidien à travers ces luttes la construction du monde d'après, plus juste et plus humain.